Salut Youtube! On se retrouve aujourd'hui. J'espère que vous allez bien pour un top 1. Ah oui, en compagnie de DJ et Choacher. Et on a fait juste un massacre dans la game. Donc pense à t'abonner, liker et commenter. Bisous! Ça te dit, on fait un petit pic, spawn ghetto. Allez. Tu vas où? Alors, ça juste, alors le, le, euh, en plein milieu. Attends, exactement sur mon point. Je vais te, te remettre un point. Tac. Okay. Enfin, là. Tu prends les coups, Et en fait, les. Alors, on peut essayer si tu veux. Mais il faut que tu saches un truc Il y a, il y a des bonbons qu'on peut faire exploser partout mec, il y Un mec qui a spawn derrière moi Il vient me finir, il me finit Si tu veux me toucher Trop tard pour moi Dommage t'étais pas loin Fini le ce chien, finis le Bien joué, bien joué, tu l'as fini, tu l'as fini, t'as ton kill Ah, ah j'ai pris les... J'ai pris le Rotor T'as pris quoi as... Ah il le, le Rotor en, en hélicoptère Oh non, je me pas suis le super rotor, de gros Oh merde, j'ai mis mon jeu en noir et blanc Quoi Bon bah je vais sur le canapé Vas-y C'est comme ça les gars Et Mich, -Mich elle est là On a, on a, au on a aucune pitié pour, pour ceux qui travaillent mal J'essaye de mettre mon jeu un peu pareil que toi J'ai failli trop jaune sur le canapé mais c'est bon Oh tu me réas ou quoi oh, j'ai pas que ça à foutre, j'ai zéro Et ti, ti, ti, ti vous, tu vous gauder, hein Et Dès que j'ai plus de kills que toi Comme par hasard Ça perd une jambe Oh foir axe Regarde T'inquiète, je, je vais intercepter le... Cet escroc là qui essaie de s'enfuir Ah c'est le père -well wow. hey, Noël Oh my fucking god, Choi h with the chopper kill. Right now, it's the spinner of LS3 Sports League. He takes actually the new weapon. He's gonna maybe. Oh no, a car is coming. Maybe for him? No. Okay. Choi oh. h with the SMG 44 is going to rear his mate. Je suis là en 5 secondes Enfin crac crac crac Vas-y Bien joué frérot <rire> Oh t'y a cru chasser le gibier à tirer comme ça Oh manger. Bien joué ça Bien joué ça Ah ouais, j'ai vu Mais hein. c'est joli les fights au shotgun hein, mine de rien j'ai failli prendre un drone, j'ai eu peur Bah il faut pas Ça me ça me ça Vas-y mais ben, je suis là dans... A, a, 7, 7, 7 secondes, tu gères ton temps Alors, pour une raison inconnue je peux pas venir vers toi Comme si ma touche Z marchait plus, c'est bon ça remarche il y en a un sur moi Dans la pièce où t'es mort C'est toi la mollo Non Salut. lui Alors, Ouais j'ai brûlé un peu j'ai compris Il est passé où ton mec là Je crois qu'il est à l'étage hein Je sais pas où il est parti en bas, okay. j'ai tué son pote c'est peut-être barré Je crois que je l'ai entendu à droite Ah j'entends je Ouais au, au dessus non En dessous En dessous non Euh... Tout au-dessus, tout au-dessus, tout au-dessus viens, viens, viens avec moi euh, okay. C'est bon, je l'ai trouvé, il est devant moi chat, chat. Il s'enfuit, il s'enfuit, il est crack shield Crack shield Il s'est Ce mec, il a Il a un don hein. Arrête de courir, gros et Tu t'es pour et un Fal marathonien ou quoi et, et mec, Falcon du 94, il rigolait pas sur son sprint, hein. Eh, viens vite, viens vite. On a, on a pas le temps. Oh, t'aurais pu casser le truc au-dessus. Je sens que la souris rentre en moi. Quoi hein de, Devant, devant, devant, collègue. En gros, derrière toi je crois, crois qu'il était omnibilé par ma caisse. <rire> Sérieux, il t'a pas lâché, quoi. Ouais, mais ben en même temps, t'as une voiture qui te fonce dessus en frein à main. T'es jamais frais, on va dire. T'es jamais bon, t'es jamais là. C'est vrai. Allez, ouais, viens. Tu s'enfreins pas leur largage Ah bon, il, il a fait le largage, il s'est barré. Ouais. ils sont deux, sont enfoirés. Touché Crac à droite. Oh, mais lui, Fada! Oh, Fada! Je suis en train de loucher, gros! Ils se sont posés, non? Ouais, ils se sont posés. Ouais. Je suis mort, hein, Didier. Tu vois, ça, Tu gères ton AV. Hein. Bien joué, frérot. J'entre dans la maison. Pour... Je suis bloqué. C'est bon. Putain, t'as géré là. Hein. Moi, j'ai géré oui, mon aussi, petit bon. rebond. Allez, on, repre, on peut reprendre l'hélicoptère. Euh, ouais, tu vois, il y a un mec. J'ai lâché l'hélicoptère pour info. Si jamais tu le récupérer comme tu veux. Il est dans cette maison, il me semble. Pas. Oh. Il y a en dessous, frérot. Non, coup, oui. ou quoi? On l'a vu rentrer là-dedans. Après, il a très bien pu sortir et se barrer, tu vois. Tu penses, pense qu il qu il du... tu penses qu'il a... Qu a foutu du C4 sur l'hélicoptère? Non, il n'y en a pas. Oh frérot. Je suis mort. Merci frérot. Une permis. Nice Oh la Kishta. Merde, tu peux pas oh, me laisser de, de l'argent. T'as pas aidé ta touche euh, Non. Non, non. non. J'aurais bien Et aimé. Que euh... que je mais bon, en fait, je, je voulais une autoréa. Ah ouais, je prends un kit autoréa. Mais c'est pas grave, mais euh, prends-toi une autoréa. Ah, à la maison, à la maison, à la maison, la eh, maison. Je peux pas m'en manger, mais je peux pas la Oh. Je ouais. no, le shield. Sur moi, break shield. Break chaussée j'ai foutu une para du seigneur, mon pote. T'aurais pu nous racheter une caisse aussi. comme ah ça, je t'aurais ouais. filé. À... Je leur envoie l'hélico, frérot, hein. Oh, remarque, on peut très bien se poser là aussi. Je suis tout en bas, Didier. Un mort T'es un monstre J'ai paralysé. Double c 4 Ouais j'ai pris un Nice Wouh Ah frérot, tu sais que j'ai appuyé sur ma touche pour te réanimer en tournant autour de moi au cas où vous avez plus de vie. Oh <rire> <rire> j'ai même pas vu où t'étais, juste j'ai fait un mouvement de balayage en appuyant. Comme ça t'aurais été proche à un ouais, HP, tu sauvais. Ils étaient où les c 4 Je les ai même pas vus. Euh, un sur la rampe et l'autre il l'a bas, je l'ai vu balancer. J'ai même pas grillé. Descends sur la maison. Ils sont devant toi. Frérot, il y a des fantômes non, hein, a là de où je suis. On est knocké à droite, il y en a gg. un sur mon point, vers mon point. Vers mon point, je sais pas où il est exactement. Je cherche, je suis en mode escorte. J'en ai un à Didier, t'as un peu. Tu viens C'est ouais, plus risqué. Euh, ah, il, il vaut mieux que t'avances à. Un dans la maison, un à droite, en plein open. Je, je punis le mec à droite. À 40 il s'échappe, il oh, s'est jeté. Il y en a un qui, qui se barre. Ça sa... ouais. reine, ça run. Boîte chill. Je lui ai foutu un quick. Y'a un mec dans cette baraque. C'est knock. Je pars là-dedans. C'est para. Un HP, un HP. Il était beau celui-là. Frérot, il y a une autoréa par terre. Quoi C'est marrant. Ah, mais ils ont tué Krampus. Ah, c'était ça. Comment Touché a terre, un deuxième en face qui monte. Comment tu les vois Euh, bah. Oh wow, ça, ça me tire dessus. C'est eux J'arrive pas à voir nous, gros. On, on va se placer, on va se placer. Le mieux serait qu'on euh, va, on va back, on va prendre la hauteur. Viens, cette game on la win. Ok, alors là y'a des mecs. Ok, ok, mon frérot. Y'a un autre derrière couché Ils sont dans la merde là, les deux. Hein. Là, Didier. Je vers le tireur. Oh, je vois pas, les balles lui passent à travers. À terre, à terre. C'est une ce fois qu'il est au sol que j'ai touché. Bien joué. On a toujours les deux dans la maison. Eux, on les châtie. Hein, voilà notre point de ralliement. Ça se fait tirer dessus de la, de la gauche. Vers là. Didier, ils sont sortis. C'est bon Il y en a avec un Ah encore, encore J'ai Touché Didier Inter. Bien joué Bien joué Eh viens on, on back on, on back par la gauche Et on va reprendre plus de hauteur C'est comme ça qu'il faut jouer maintenant les gars Avec Caldera. Tu prends la zone haute Tu punis Et avant même que la zone touche Tu te redéplaces sur une zone encore plus haute Pour avoir l'avantage Et tu fais le même système Ainsi de suite Ainsi de suite Ainsi de suite Et quand tu sens que T'as un peu peur Et que tu veux vraiment gagner Tu prends la position la plus haute GG ta win c'est euh... Ouais, c'est ça. C'est euh... Le high ground est très important. Est... Ça a toujours Ça a toujours été ça le cas sur tous les jeux en vidéo. 110. Ouais, ok. 110. Je... Ok, 110. Tranquille, tranquille. Là, on est super bien. On va, on va tempo un peu sur ce plateau. Vas-y, je... je passe par la tête. La zone elle va se resserrer sur nous de toute façon. Frérot, hey, quand je te dis que la zone va sécuriser sur nous et que je suis au centre parfait du cercle, <rire> je pense que là, ah, je ben... pense qu'il y, y a un problème. Hmm. Euh, bah du coup, je prends, euh, je prends le sud-est. Vas-y, vas-y, je, je m'occupe de. Je Alors, c'est quoi de tu, nord tu, du tu, tu... Ouais, mais de, de nord à sud tu prends et moi je prends de ouest à est, ok du coup il y a des mecs là-bas. Ouais, ça me tire dessus, gros. Euh. Ici. Ah, il y en a aucun. Ouais. Mais on est hauteur contre hauteur, donc euh, on va se battre. Hein. Est-ce que t'as as combien de plaques, gros J'en ai 8. T'en veux un peu Tu peux m'en. Ouais, s'il te plaît. 3 par terre. Merci. Nice. Merci. Son patte est sur la droite, je pense que le tien il saute rien. Ouais il se décale sur la droite le mec, inter Bien joué Le deuxième vers le bas Assistance élimination Viens on y va, on y va, on y va On prend la hauteur, on fait un grand tout droit genre, on prend la hauteur pour se battre avec l'avantage Vers le contre bas normalement mon point Je suis derrière toi gros 10 mètres En bas, en bas, il va me finir Didier, Didier je peux pas, je Non pas, je peux, je peux, je peux, je peux. Tu peux aller réa Merde, il reste ouais. plus que ça et c'est hors zone. Non, c'est fi fini Didier. C'est pas grave. Ah, tu m'as pas fini, suivi frérot Pourquoi Si, tu peux y aller. Mais parce que... Ouais, après... Mais tu me RIA et tu prends un masque et tu peux t'en sortir. Il fallait me suivre, fada de Didier. On, est... on était pas loin là en vrai. Hein. Ouais, on était pas loin. Là, il y y'a des mecs sur la gauche. Oh là là. là alors, ce que tu fais, dans l'ordre, tu, ouais. tu prends des plaques. Tu pre... tu... Hop, vas-y, go. Oh. Tu, tu prends des plaques. Après, tu me réas. Et après, tu prends le masque. Dans l'autre sens, dans l'autre sens. Merci frérot C'est bon Merci, à Merci beaucoup tu viens, de, tu viens de me sauver Je, je, tombe, je tombe vers toi direct pour qu'on évolue ensemble Est-ce que tu veux que je te droppe le car Ah mais je peux pas faire table ouais, je... je veux bien des balles s'il te plaît des... Je peux ah pas faire ta, je, je la confine Merci beaucoup ah, Sur la droite Didier oh. ça, ça vient de mourir Je sais pas qui l'a tué Didier Genre Mec, ils viennent de mourir à l'instant. Hein. La hauteur, la hauteur. J'ai pas d'arme à distance, frérot. Il faut que tu mettes une tête sud 239. Couché. Il y a encore un autre gars. On est mort, frérot. On peut pas sortir. C'est à toi de faire le taf là. Tu, euh, il faut que, il faut, si tu mets pas la tête, on est mort, frérot. On est 2v2v1 et ils nous ont bloqué dans la cuvette. Ils se tirent dessus T'as entendu Ouais, ouais. Ils sont fait. Avance, vite. C'est notre seule chance. Par la ouais, gauche. Je vais monter par la droite, hein. Vas-y. On se. Re... Vas-y, on se rejoint. Je suis avec toi, Didier. Je suis avec toi. Je, je, je suis collé à toi derrière. Je fais tous tes moves. Juste devant, au-dessus, au-dessus, Didier. Au-dessus, à ta gauche. Crac, quasiment. Deux balles du crack. À ta droite. Cracké, cracké moi. Je finis, finis. En face de moi ah, non, non, non. Derrière, derrière, non, ça être ça, derrière frérot ouais. Je place, je place. <rire> Ouais, ouais, ouais En face d'eau il m'a dit c'est Dans la maison bleue je crois, ouais, maison bleue, à droite dans la maison bleue En 347 Elle est où ta maison bleue vise bien, ici On est en 2v1 frérot, t'es sûr qu'il est là On est en 2v1, ouais ouais, il ouais, faut sur 100% On a gagné frérot Oui. Attends, attends, attends, attends, y'a mon mec qui va lui faire des massages ah oui vas-y t'en as Mais non là. il a pas, ça n'a pas marché l'exécution Ça a pas marché oh ça Mais on a gagné Didi Oui. Combien de... Que... Oui, 29 kills. Oui en plus C'est bien, c'est une bonne oh, game Oh non oh, oh, oh fada oh, oh fada Back to back les gars Je te fais oh, des bisous Oh diable